Peut-être que tout le monde s'en fout, mais on a créé un jeu de société Ça s'appelle Clandestin Et c'est super bien chaque fois que j'y joue, je suis complètement bourré Donc le lien est dans la description, allez jetez jeter un coup d'œil Ah mon dieu, ouais. ça a un peu gâché le pancake Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des étranges dégustations Oh, <rire> Je t'ai et aujourd'hui, je suis en compagnie du génialissime Team Debit Il peut pas m'offrir un kebab ou un truc dans le genre, hein. à chaque fois que je viens, c'est les insectes ou les œufs pourris, ah, super. Ah mon cher popcorn, euh, mais qu'allons-nous déguster aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons déguster des verres de terre dans un pancake, n'est-ce pas génial Absolument pas. Mais avant, le ver de terre, qu'est-ce que c'est quoi que ça Le ver de terre est également connu sous le nom de lombrique. C'est un grand travailleur, car il joue un rôle fondamental dans la biologie de notre sol. En se déplaçant, il mélange la terre. Il apporte en profondeur des éléments nutritifs présents en surface, comme des végétaux morts. De plus, il remonte en hauteur des oligoéléments comme le fer et le soufre, indispensables pour le bon développement des plantes. Le lombrique se consomme cru ou cuit sous plusieurs formes et de différentes façons. Il est principalement consommé au Canada et en Amérique latine. Par exemple, en Bolivie, il réalise des biscuits à base de lombriques séchées que l'on peut trouver dans des petites boutiques régionales. Ceci étant dit, un biscuit au verre de terre m'ouvre pas mal l'appétit. Alors passons plutôt aux choses sérieuses. Et voici une recette simple, protéinée et gourmande. Tenez mon cher team Débit, mmh. Commencez Bof non. non. Si si j'insiste, j'insiste. Ah bon ok. Voici un petit verre de rouge pour faire passer le goût mon ah débit Ça je dis pas non. C'est hein. pas ce qu'il a dit hier. Ah mon dieu. Ouais. Alors bien, hein, bien, bien, mais bon, un peu sableux à mon goût quand même. On sent pas le verre de terre. J'avoue que dans celui-là j'en ai pas beaucoup. Tiens, zoom là, on voit bien le verre T'as mangé les verres dans l'appareil Oh oui euh, Non je les ai fait caraméliser et après j'ai ajouté les... T'as fait caraméliser les verres hein <rire> avant Oh écarte plus Faut avaler sans mâcher en fait <rire> Ok. Je dois le je dois finir ou pas finir j'ai du sable ça a pas de goût en soi hein. La texture est vraiment pas verbe C'est un goût de terre, et c'est comme si on mettait du sable dans l'appareil oui, Il y a des grains de... okay. Mais là a ils que le verre de terre je euh, crois que j'en ai déjà mangé un cru Moi ça va de <rire> bien. Ouais, ça a un peu gâché le pancake Popcorn, si tu vois ce message, c'est terminé euh, Je ne reviendrai plus chez toi Et voilà l'épisode est terminé Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, à la tienne Like, partage et surtout abonne-toi Ciao.